Laurent Généfort, bonjour. bonjour. Bienvenue à Dounia Reçoit, l'émission littéraire des Vagabonds du Rêve. Merci beaucoup d'avoir trouvé un peu de temps pour, pour discuter avec moi de, de tes œuvres. J'ai lu dernièrement Opex. Mmh. Euh, qui, qui m'a beaucoup intéressée beaucoup plus, puis on en parlera après ne serait-ce que par la forme qu'il a, la forme du cours euh, si je t'introduis ça sera un peu en vrac excuse-moi parce que tu as une œuvre fabuleuse, tu as écrit beaucoup tu écris depuis euh, 1988 c'est ça, ça voilà, j'ai le bagne des ténèbres que je ne connais pas d'ailleurs tu as écrit euh, Spire pour lequel tu as tu as eu un prix, je crois que tu as eu beaucoup d'autres prix. Omal, un cycle qui a été assez, a été assez extraordinaire aussi, parce que tu as créé un univers, euh, je ne sais pas comment dire, très étrange, où, où, où déjà il y a un, des événements dont on parlera après, qui est la guerre et la, la confrontation entre, entre vies différentes. Je ne sais pas comment on peut appeler ça, aliens, et tu les appelles les aliens dans… dans dans tes livres, en fait, oui, euh, ils sont Je les appelle les raies. Dans les... Oui, dans Omal, oh, ils sont ouais. vraiment, ils sont, ouais, ils sont beaucoup plus caractérisés, je dirais. Euh, dans, il y a eu des, des... c'est entre le space opéra, les romans d'aventure. En fait, tu, tu, as, tu arrives à construire. Euh, euh, des, des histoires qui, qui, sont, euh, qui, qui sont en fait, euh, je ne peux pas trouver le terme, excuse-moi, mais moi personnellement je suis rentrée dedans, c'est assez fascinant parce que tu arrives à imaginer une nature à partir de rien, de, enfin de rien d'éléments, je ne sais pas comment tu, peux, tu pourras nous dire comment tu travailles, comment tu construis cette nature, ces cultures, cet alien, cet autre en fait, euh, qui, cet autre vivant intelligent qui, qui peut être complètement, tellement différent qu'on a même du mal en lisant à, à arriver à comprendre comment il fonctionne, physiquement en tout cas, mais ça fonctionne bien puisqu'on suit en fait. Euh, je, tu as eu... Euh, tu as eu un, le prix euh, Julia Verlanger pour un autre roman que j'aime beaucoup qui s'appelle « L'humaine » qui sortit en 2015, c'est bien ça. Euh, tu, tu, as eu aussi, euh, tu as écrit aussi des nouvelles. T es oui, aussi que des romans en fait, en réalité. Beaucoup moins, effectivement, mais tu pourras nous dire si quand tu écris des nouvelles… Si, pourquoi tu peux être amené à écrire des nouvelles Est-ce que c'est juste factuel ou est-ce que c'est est une démarche différente Donc je, je vais te laisser la parole hein, pour que tu te présentes toi-même, bien que on, on te présente plus, mais tu auras peut-être des choses à dire. <rire> voilà, donc à toi, je te donne la parole. Alors, alors euh, qui suis-je Alors, je suis un auteur, donc Laurent Jeunefort. Je suis auteur de science-fiction et de fantasy. Euh, en littérature, en bande dessinée et en jeux vidéo. Euh, je suis né en 1946 après Stéphane Jules, c'est-à-dire 1968. Mon parcours scolaire est complètement banal euh, jusqu'à ce que je passe du côté des lettres et que, je, et que je fasse mon mémoire de maîtrise, mon DEA et puis ma, ma thèse sur la science-fiction. Euh, mais quand j'ai fait, ma, fait ma thèse, j'avais déjà publié mon premier roman puisque mon premier roman est paru, j'avais 20 ans euh, et puis les romans se sont enchaînés je suis, on peut dire que je suis devenu professionnel à partir de 23 ans euh, et jusqu'à maintenant les romans se sont enchaînés jusqu'à maintenant mais je ne peux pas dire que j'avais une idée de faire carrière ou quoi que ce soit les romans se sont enchaînés ça a marché, le premier a marché et puis euh, après, pendant deux ans, euh, j'ai proposé deux textes qui n'ont pas été pris, heureusement. Ils étaient, euh, ils étaient vraiment à mettre à la poubelle, de toute façon, ce que j'ai fait d'ailleurs. Et, euh, et après, euh, le deuxième, pourtant, qui est, qui est franchement mon pire roman, mais je ne euh, sais pas, l'éditeur a dû avoir une absence parce qu'il l'a publié. C'était le, le Monde Blanc. Et à partir du troisième, qui était donc euh, les, les Peaux Épaisses, qui est pour moi mon premier vrai roman professionnel, et là, à partir de ce moment-là, j'ai... J'ai écrit et édité dans les, entre 3 et 4 romans par an, voilà, qui était une moyenne euh, correcte pour euh, Fleuve Noir, la collection Antipassion chez Fleuve Noir, qui était donc une collection populaire. Voilà, donc j'ai écrit euh, dans les 20-25 romans euh, chez cet éditeur. Euh, et après, euh, bah, Antipassion a fermé, hein, tout simplement. Donc ça a muté d'abord en sous-collection, spèce, métal, etc. Et puis après, ça a franchement fermé, quoi. Et, euh, et donc, je suis parti chez Gélu, chez La Talente, etc. Je me suis un peu disséminé après, voilà, ça, voilà, ça, ça, ça s'est passé comme ça. C'est fascinant, parce que tu dis que tu peux écrire deux à trois livres par an. Et tu, tu travailles comment Alors, il ne faut pas non plus, euh, comment dire, oh, j'écrivais quatre livres par an à une époque où les romans faisaient 300 000 signes. Ce n'est pas la même chose que d'écrire un gros pavé de fantaisie où là, il faut vraiment un an pour l'écrire. Ce n'était pas la même masse de travail non plus. Hein. Euh, alors, moi, ma manière d'écrire, de, de c'est. Alors, j'utilise beaucoup de carnets, en fait. C'est-à-dire que j'ai une, une phase de conception, on va dire, où, euh, où je où je note des idées, des bouts de, des bouts de, de cartes, de dialogues, de, des fiches de personnages, un petit peu comme ça me vient, tout simplement. Et puis, ils vont s'agréger dans un, dans un carnet, et, que je, et, et je, je, je numérote mes notes. Et puis, euh, entre les notes, je fais des, des renvois, euh, quand, quand, ça, quand, quand il y a deux notes qui, qui, qui peuvent s'articuler se, se, se, l'une l'autre. Et euh, comme ça, euh, quand j'ai fait euh, 200, 300, 400 notes, en fait, finalement, l'histoire va se mettre en place toute seule. Elle va émerger de ce, de ce réseau de notes et de ces renvois de notes. C'est un peu comme des hyperliens, C'est-à-dire que là, va... Bah, voilà. Sauf que c'est manuscrit. Mais ça fonctionne un peu comme ça. Bah, bah, par exemple, on en avoir une sous la main. Par exemple, ça, c'est... Euh... Ça, c'est un carnet d'étoile euh, très moderne. Donc, par exemple, euh, voilà, voilà, c'est un, un, un exemple de carnet. C'est un exemple de carnet, puis comme ça, j'en ai, euh, voilà, ai fait trois carnets. Euh, j'ai rempli trois carnets, de trucs comme ça. Donc, et, et, euh, du, et du coup, tu continues à travailler à la main Alors, uniquement sur les carnets. À partir du moment où je rédige, euh, alors des fois, j'ai un plan, mais souvent, je n'en ai pas. Où il s'impose tout seul, mais je sais globalement où je vais, mais je ne fais pas forcément de temps et je ne fais jamais de grille où, où tel personnage doit rencontrer tel personnage, ça je ne fais jamais ça. Euh, par contre, à partir du moment où je décide de commencer l'histoire, j'écris de façon totalement linéaire parce que je tiens à vivre euh, les aventures de mes, de mes personnages au fur et à mesure qu'ils les vivent. Voilà, donc, euh, ce qui me permet aussi d'avoir des sortes de, de périodes qui vont être très scriptées, entre guillemets. Je sais où je vais parfaitement, je sais quoi dire et à quel moment dire. Enfin, quoi que. Mais, mais en gros. Et des moments où euh, c'est total impro. Euh, voilà, je suis dans des dans des marais comme ça, dans des, euh, et, euh, et qui vont être plus organiques. Voilà, ça va être une heure. donc j'essaie d'avoir l'écriture la, la plus organique possible. Mais euh, voilà. Mais c'est parce que juste euh, encore une fois, hein, c'est c'est absolument pas une règle. Hein. C'est moi la façon dont moi j'arrive à aller au bout d'un roman. Oui, c'est assez fascinant parce que les ne sais pas si tu le sait bien, j'imagine que les bibliothèques comme la BnF aiment bien les manuscrits, les notes et, qu se, et que enfin je peux en parler, je suis bibliothécaire et qu'on s'arrache les cheveux parce que les écrivains contemporains sont passés au tout numérique et j'ai même discuté avec un écrivain. Lui, il les jette, ses fichiers, quand il a fini. Ah oui. Alors, donc, euh... alors moi, il reste toujours les carnets que j'ai dû en donner, d'ailleurs, le, le département des manuscrits de la, de la BNF. Ah, bah voilà. <rire> à moi, donc je dois, je dois bien avoir une dizaine de carnets. De, chez eux. De mes carnets chez eux. Ouais, assez... puis, euh, mais sinon, il me semble, par exemple, que Joël Ventrebert, elle, elle garde toutes les versions de ces fichiers justement avec les, les outils de modification donc euh, il y a certains auteurs qui, qui pour lesquels la, la genèse littéraire c'est important quand même. oui c'est effectivement c'est intéressant même du point de vue de littéraire purement littéraire ou l'histoire de la littérature ou... donc c'est bien l'ordinateur n'a pas tout tué non, non. la plume en tout cas et et, et, et donc, tu, donc tu, tu rédiges comme ça, j'imagine que, que tu as aussi un travail de documentation, parce que quand tu écris de la SF, tu te documentes, j'imagine. Énormément, ça fait partie, de la, ça fait partie de la, du plaisir d'écrire, je trouve, enfin, du plaisir de concevoir, spécialement dans la science-fiction, parce qu'en fait la, la documentation, c'est une base sur laquelle on va fonder nos hypothèses en même temps, à la fois euh, nos hypothèses euh, euh, on va dire, majeures, celles, celles qui vont déterminer le, le roman tout entier, mais aussi dans la, dans la fabrication de la, de la faune, de la flore, des mondes qu'on va, euh, qu va visiter. C'est en particulier vrai dans la SF, où la documentation, elle est, elle est support d'imagination très fort. Donc, c euh, donc, pour moi, oui, ça fait partie. Euh, la documentation, c'est un vrai plaisir. Alors, donc euh, voilà, donc, du coup on va arriver au, au, au nouveau, à l'écriture du, du format que j'appelle « court. donc là dans OPEX, et, euh, et est-ce que tu peux, alors OPEX fait partie d'une collection chez Le Bélial qui est un peu particulière, ce sont des, des récits courts, euh, c'est une collection qui s'appelle « Une heure lumière », est-ce que tu peux me raconter un peu l'histoire de ce, de ce roman dans ce cadre-là et est -ce que pourquoi tu as pu être amené à rédiger un texte assez, assez enfin court, je dirais. C'est une grosse novella, je dirais. C'est une novella. Hein, voilà. Tout à fait. C'est le terme anglais qui représente plus un, un, dire, une longueur qu'une vraie une, une, une définition littéraire. Mmh. Je dirais que c'est un récit. Voilà pour, euh, si vous voulez vraiment avoir un truc euh, français. Euh, C'est-à-dire que ça, ça correspond au... ça n'a pas la longueur d'un roman quand même, mais il y a, au niveau structurel, euh, ça, ça tient plus du roman que de la nouvelle quand même, au sens où il y a des péripéties, on peut mettre des actes, il est suffisamment long pour pouvoir faire des, des, des... pour diviser ça en actes, etc. Donc avoir une, une, une, une vraie progression dramatique, comme dans un roman alors que dans une nouvelle c'est vraiment à l'os euh, et donc euh, effectivement pour moi je mets plus la novella du côté du roman que, du, que de la nouvelle en, en réalité parce que ça ressemble plus quand même, plus oui parce que c'est plus développé plus construit oui. ouais. et euh, donc la novella alors elle est sortie au Bélial alors une heure lumière pour moi c'était un peu un, un, un but à atteindre j'avais déjà proposé un texte au Bélial qui m'avait refusé, ces vieilles crapules, mais ils ont eu, ils ont eu raison, hein, parce qu'il était, il était effectivement raté. Euh, voilà, ça, ça arrive. Et donc, ils ont eu l'intelligence de le refuser, et comme je suis euh, très rancunier, j'aurai mon, mon une heure lumière un jour, je l'aurai. Et, euh, et donc, ça m'a pris longtemps, plusieurs années, mais euh, le, le OPEX, c'était... L'idée d'Opex, qui est un personnage qui euh, est amené à visiter plein de mondes, mais où quand il revient, il est déprogrammé euh, parce qu'on l'a programmé pour... Euh, on lui a un, euh, insufflé des connaissances et puis un, des langages extraterrestres, ce qui fait que quand, quand le personnage va sur d'autres mondes, il pense avec le langage à un langage alien, ce qui n'est pas le sien, ce qui fait que quand il revient et qu'on qu lui retire toutes ses connaissances, ça déconstruit aussi ses souvenirs, c'est ça, ça le principe, donc du coup, euh, il ne se souvient que de façon très épargne, de façon caléidoscopique, euh, de, de ce qu'il a vécu. Donc, je voulais ce, ce principe-là, voilà, ce principe-là, je l'avais, euh, mais avec, euh, dans la forme euh, primitive de, de, de l'idée, je, je... tout se passait pendant les permissions, c'est-à-dire sur Terre, rien ne mmh. se passait là-bas. Et finalement, c'était l'épopée de quelqu'un qui va reconstituer ses souvenirs, en fait, qui, est, euh, qui est une sorte de personnage qui a trop de souvenirs. C'est un peu, un, un, peu l'inverse de ce qu'on trouve dans, dans certains récits canoniques où le personnage se réveille, comme souvent chez Jean-Pierre Andrevon, par exemple, où son personnage se réveille et il, est, et il est amnésique. Et le but, ça va être de récupérer sa, sa mémoire. Bah là, là, le personnage en a trop des, des souvenirs. C'est un peu l'inverse. qu'il va devoir s'éplucher les. les, les les, les souvenirs inutiles ou incompréhensibles pour arriver à, à, à faire du sens à partir d'images incompréhensibles donc j'avais cette idée là mais j'avais pas la, la forme les, et, et, et le contenu finalement et puis c'est euh, à un moment c'est venu euh, c'est après Point Chaud un, un de mes romans mmh. euh, où euh, j'avais eu un retour d'un lecteur qui m'avait dit ah ton roman il est, il est bien mais finalement il, est, il serait intéressant au moment où tu l'arrêtes ah. C euh... <rire> ouais, ça fait toujours plaisir et, et, euh, et il me disait ouais, ton personnage là de cette petite fille qui, qui, qui passe le vortex et, euh, et qu'on qu ne voit plus du tout de tout le roman euh, elle arrive au tout premier donc tout premier chapitre puis on la retrouve au tout dernier chapitre et elle, est elle, elle, elle arrive 30 ans au passé euh, euh, le personnage c'est une femme euh, une, euh, qui est couturée de partout qui a été brûlée euh, à des soleils euh, extraterrestres et tout, et, et on devine ce qu'elle a. Elle ne parle plus humain, euh, elle n'a euh, elle même plus des formes de pensée humaine, et puis elle, a, et puis elle, se retrouve, elle, elle arrive sur Terre, et puis, elle, puis elle, d'ailleurs, elle, elle repart tout de suite parce qu'elle n'a plus rien à y faire. Elle m'a dit Waouh, ce personnage-là qui a vécu des trucs incroyables et tout, bah, c'est ça qui est intéressant. <rire> il dit. Et euh, ça m'était resté, et je me suis dit Tiens, il faudrait que je, quand même, je fasse euh, un, un personnage où on voit quand même où il va, quoi. Et donc voilà. Donc c'est né de ce voilà, de cette double voilà, de cette double euh, impulsion. Un personnage qui est, qui n'est pas censé en avoir des souvenirs. Voilà puisque l'idée c'est qu'il a, que, voilà, il a une, une, une affection mentale qui le, qui le qui lui permet de conserver euh, des souvenirs alors que ses camarades euh, donc il est dans une dans une unité de combat c'est un militaire et euh, alors que ses camarades, quand ils se font déprogrammer, eux, ils perdent, ils perdent tout, en gros. Mais lui, non. Il garde certains souvenirs et il arrive à leur donner du sens. C'est intéressant d'ailleurs, parce qu'on se rend compte que, enfin pour, pour poser un peu le cadre, en gros, la Terre, on peut dire, elle a vendu son âme pour des biens matériels. C'est... Je ne sais pas si c'est une image de notre société actuelle aussi, pour le mat ce côté matérialiste, pour avoir un certain bien-être. En gros, elle fournit de la chair à canon. Elle oui, envoie des, ouais, ouais, des ouais, ouais, soldats. Ouais. Et, ouais. et pour te citer, euh, ils savent que l'on peut donc les fameuses aliens qui s'appellent le Blend, que l'on peut mordre. C'est même la raison pour laquelle ils nous emploient. C'est assez terrifiant quoi, <rire> cette euh, ah ouais, image alors, alors, de, de nous-mêmes. Euh... Ouais, mais en même temps, euh, on peut aussi. Euh, là, c'est la face un peu justement sombre, mmh. mais on peut aussi tout à fait interpréter ça de façon euh, un peu plus positive parce que il y a effectivement les cadeaux, ce que ce qu'on qu appelle la rétribution. Mmh. Qui sont Effectivement, euh, où on se fait payer, donc on est, on est clairement des mercenaires. Mais d'une part, on n'y va pas forcément pour, euh, uniquement pour faire la guerre. Il y a des, il y a des, il y a des trucs où il s'agit d'escorter, de, de mmh. rapatrier des, des, des objets, etc. Donc, c'est est un peu plus euh, polyvalent que ça. Et en plus de ça, il y a un enjeu de connaissance. C'est-à-dire qu'il nous file aussi de la connaissance. Donc, voilà, ce n'est pas tout noir pour, euh, pour l'espèce humaine, Sinon, on se sera désespéré quand même. Euh, il y a aussi l'enjeu de, de... Il y a aussi un enjeu de rejoindre cette communauté qui est une communauté pacifique quand même justement elle nous emploie parce qu'elle ne fait pas la guerre donc il euh, y a ce y a ce côté alors j'ai un peu j'ai été influencé clairement par par le yen banks de la culture euh, où effectivement il mmh. y a une espèce de la culture c'est une sorte de commonwealth fantasmé enfin fantasmé qui se prétend euh, complètement civil et, et, et pacifique mais derrière pour euh, pour assurer les, les routes commerciales, des, des, des fois il faut se battre. Quoi. Donc euh, ce n'est pas si, si rose que ça. C'est ça que je voulais, que je voulais, je voulais mettre en, en exergue aussi, c'est qu'en fait il n'y a pas d'activité humaine ou autre qui soit euh, entièrement euh, entièrement vertueuse. Donc là elle l'est particulièrement pas parce que c'est des militaires, donc on leur demande d'exercer de la violence hein, et ils sont armés, etc. Hein, donc il y a l'exercice le, de la violence qui pose le problème justement de la de l'interventionnisme, voilà, enfin de tout ce qui va avec, tout simplement. Mais voilà, euh, j'ai essayé de ne pas être manichéen là-dessus, en tout cas, de, de, de, de donner à voir ce que font, euh, ce que font euh, et ce qui est intéressant aussi, et ça c'est mon expérience aussi, euh, euh, comment dire, dans la, dans la rétine qui a joué, sans, euh, sans doute, c'est qu'ils sont au service du politique. Donc, c'est, ben voilà, tout dépend du politique. Donc, des fois, euh, fois c'est bien, enfin, en tout cas, c'est ce qu'ils en perçoivent et, euh, n'est pas si mal, des fois c'est euh, il y a de quoi se poser des questions, et le fait qu'il soit d'ailleurs déprogrammé euh, ça ne facilite pas la, la prise de conscience des enjeux éthiques voilà, donc ça pose voilà. j'ai essayé de poser le tableau le plus froid possible en même temps voilà. j'ai essayé d'éviter de juger mais de, voilà, de, de, de, de de poser les enjeux en tout cas. oui parce que on voit effectivement ce qui arrive aux au héros qui, qui se transforme au cours du, du texte. On ne va pas spoiler parce que c'est assez intéressant à voir. Mais en même temps, on ne sait pas trop, effectivement, à part des, des bribes de connaissances, de savoir. On ne sait pas finalement, ils ne savent pas à qui ils ont affaire. Non, exactement. Euh, on me l'a dit d'ailleurs. Euh, alors Moi, j'ai tendance à dire que bah, c'est une, une sorte de culture... Euh... Avec un grand C, hein, c, mm. c celle de banque donc une société pacifiée, et elle apparaît comme pacifiée. Hein. D'ailleurs, on ne voit pas d'autres euh, combattants que les humains finalement euh, du côté, euh, du côté euh, de la de, de la blend. De, de mm. cette grande fédération. Euh, donc effectivement, a priori, ils font effectivement pas la guerre. Maintenant, voilà, c'est est-ce que euh, si vous rappelez de la nouvelle euh, qui a donné lieu à un épisode de la Twilight Zone qui s'appelait euh, euh, Servir l'homme, voilà, où, euh, où, euh, où des aliens arrivent. Euh, et puis ils ont un... Et en fait, ils arrivent avec plein de cadeaux, euh, comment... Euh, comment ils, le... ils guérissent le cancer, euh, ils arrivent avec plein de... Des cadeaux plein les bras, et puis... mais ils ont un langage qui est une écriture qui est incompréhensible. Et euh, parmi les livres, il euh, y en a un qui s'appelle « Servir l'homme ». Ouais. Et puis, donc, euh, bah, ça coule de source, jusqu'à ce qu'il y ait euh, quelqu'un qui se penche sérieusement, euh, un linguiste qui se penche sérieusement sur le sur le problème et qui se rend compte que servir en fait c'est un livre de cuisine donc là on ne sait pas c'est pas mal non, euh, oui. on, euh, on ne sait pas mais après c'est le lecteur qui va y apporter sa propre coloration euh, sur le monde voilà donc euh, je pense qu'elle n'est pas euh, qu'elle est euh, voilà qu'elle pas euh, univoque c'est sûr s'il y a il y a souvent la guerre dans, dans tes livres. Il y a souvent des personnages qui se débattent dedans et qui, qui arrivent à trouver des solutions qui leur sont personnelles. Mais c'est vrai que c'est comme si les sociétés ne pouvaient que se confronter, comme si notre société enfin humaine ne pouvait que se confronter et pas, et pas si on reprend par exemple au mal, c'est une guerre interminable qui se, se fait entre deux grosses, entre les humains et puis des aliens. Oui. Et effectivement, c'est on voit qu'il y a quand même des choses qui se tressent entre les, les personnages, entre les héros. À un moment, ils font une, ils arrivent à faire une trêve, ils prennent des vaisseaux et puis ils montent euh, essayer de découvrir d'où ils viennent, en fait. Oui, non, non, mais c'est pour ça derrière, que pour moi, au mal, c'est pas du tout un. un un truc euh, pessimiste, hein, euh, je trouve, euh, au contraire, euh, il y a une progression, c'est-à-dire qu'il bah, va y avoir une phase où, euh, donc, au mal pour situer, hein, pour, les, pour les lecteurs qui ne connaissent pas, c'est en gros, l'humanité se retrouve dans, à l'intérieur d'un énorme artefact, euh, vraiment un artefact cosmique, euh, dans une zone euh, habitable, euh, un territoire qui fait plusieurs milliers de fois la surface de la Terre. Et, euh, et elle doit partager ce territoire qui est pourtant est immense, mais elle doit le partager avec deux autres espèces qui sont les Hodkin et les Chine, et avec laquelle euh, elle va euh, avoir toutes les sortes de rapports qu'on peut avoir avec des aliens, c'est-à-dire elle va euh, faire la guerre, commercer, euh, cohabiter, euh, etc. Et donc j'explore je, je, sur à peu près 2000 ans d'histoire un peu toutes les phases historiques de cohabitation entre cette humanité et puis ces deux autres espèces. Les deux autres, autres espèces étant, ayant des, des caractéristiques particulières, euh, <rire> en essayant d'être le plus relativiste possible dans ma vision de l'humanité. J'ai essayé, je me suis d'abord efforcé dans mal de ne pas avoir d'idées, euh, comment dire, de, de préconception sur par exemple une espèce qu'on trouve beaucoup dans le space-opéra, euh, par exemple l'espèce élue, l'humanité le, mmh. comme espèce particulière. Non, l'humanité n'est pas particulière, ou plutôt les trois le sont, les trois ont leurs caractéristiques. Mais je n'ai pas voulu, par exemple, que l'humanité soit, ce qu'on trouve souvent, euh, euh, supérieurement euh, équipée, par exemple, ce qu'on trouve souvent dans le space-opéra avec des humains qui sont bien, bien équipés. Non. Le, les humains sont pas au sommet de la, de la, de la pyramide de l'intelligence dans ce dans ce monde-là, mmh. etc., etc., Donc j'ai essayé de, de couper des tas de comme ça de, de, de, de préconceptions, euh, d'éviter tout anthropocentrisme. Euh, et c'est pas facile d'ailleurs. Euh, non. C'est un biais dans le, dans le, pour lequel il faut lutter constamment en fait. Mais c'était l'intérêt de faire ces quatre romans. Et, euh, et donc il y a effectivement une, tout un roman qui se passe pendant une guerre qui fait des, des milliards de morts, donc une, une espèce de, de guerre de 14-18 euh, multipliée par mille avec un front euh, qui fait des millions de kilomètres, etc. Donc effectivement c'est impressionnant dans la dans l'étendue des, des, des massacres et puis de et puis tout, tout ce qui va autour euh, d'une économie de guerre et puis d'une mentalité de guerre. Mais c'est une période, c'est des âges sombres. C'est euh, voilà. Mais avant il y a la période de la découverte où j'ai plusieurs nouvelles qui se passent dedans. Euh, après euh, le tout premier roman se passe après toute cette période sombre, euh, la période de, donc le premier roman d'Homane, « Les trois espèces vivent en paix ». Elles, elles, elles coexistent très bien. Il euh, y a une, une sorte de, de, de, de zone, euh, une zone cotone où se mélangent les, différentes, euh, les différents écosystèmes, mais où euh, les, les, les humains, les Chilets, les Hodgkins, euh, vivent, vivent aussi. Euh, parfois, euh, et, et, et parfois des humains font alliance avec euh, des chiles contre d'autres humains. Donc, euh, on a tout à fait des tas de cas de figure qui peuvent se qui peuvent se euh, apparaître. C'est d'ailleurs un très beau livre. C'est un beau voyage en plus. Oui, c'est un voyage. C'est un voyage. Et bien pour euh, pour en revenir à à OPEX donc. Euh, ce qui est intéressant, c'est le aussi dans le nettoyage du cerveau, comme on, on voit qu'en fait même si on prend pas le héros, les autres survivants, parce qu'il y a quand même des fois des, il y en a qui peuvent y rester, hein, qui, qui meurent même dans le roman. Euh, finalement, on se rend compte que le nettoyage n'est pas si efficace que ça. Alors non pas. Alors. Il est efficace chez la plupart euh, des humains. Euh, sur lui, non. Clairement, il a un syndrome particulier euh, qui, qui fait que il encode les souvenirs de façon différente d'un humain normal. Non, il non. Est... Je, je pensais aussi des, à d'autres soldats qui, qui ont des espèces de réminiscences. Ah oui, alors, qui... eux, eux, mais eux n'ont pas syndrome. Non. Donc, mmh. effectivement, quand le, quand le, en fait, la, la, la déprogrammation se contente doter le sens en fait, des images. Elle ne va pas supprimer les images. La déprogrammation ne supprime pas les images. Elle supprime le langage dans lequel ces images ont été captées. Et comme on pense à l'intérieur de son propre langage, à partir du moment où on est dépouillé de ce langage, les images ne font plus sens. Et donc, du coup, les images ne faisant plus sens, le cerveau s'en débarrasse parce que ça ne fait plus sens. C'est comme ça que, ça que ça fonctionne. Or, mon personnage, lui, il a une façon d'encoder, d'engrammer ses souvenirs qui est différente. C'est-à-dire qu'elles ne vont pas être liées, parce qu'on a une façon d'encoder de de, nos souvenirs qui est liée aux émotions qui sont liées à ces souvenirs. Mmh. Euh, et c'est ça, en fait, qui va faire qu'un souvenir se relie en permanence et se, se réencode en fonction des, des émotions qui, elles, vont, euh, vont fluctuer. En fait. C'est pour ça qu'on n'a jamais le même souvenir, en réalité. Et là, ce, ce personnage-là, il, il n'encode pas, l'encodage des souvenirs ne se fait pas en fonction des émotions euh, du moment, de, de, du moment vécu. Donc, il a une autre façon de les encoder. Et en fait, c'est ça qui fait que le, le, le, son, son, la déprogrammation ne va pas bien fonctionner par rapport à ça. Et en fait, aussi, ce qui est aussi intéressant, c'est que ces, ces soldats, enfin, ces mercenaires, ont une comment dire, une... ont quand même une curiosité des lieux qu'ils ont visités. Ils savent qu'ils en ont visité. Et, et en fait, c'est difficile pour eux d'imaginer même pouvoir sortir, quitter la Terre et, et aller sur d'autres univers. En fait, curieusement, le fait de travailler pour des aliens les enferme sur leur propre planète. Bah ben oui, c'est le paradoxe. Oui. cest vont ailleurs, et normalement quand on va ailleurs, c'est justement pour trouver du nouveau, pour euh, trouver l'altérité, et être confronté à lui, et au final, ils n'en ils ont pas souvenu. Donc c'est extrêmement euh, frustrant, ouais. d'être dans, euh, dans une situation comme ça, clairement. Et, euh, mais justement, c'est censé en même temps être une espèce de phase transitoire. Donc... Euh, l'humanité est sur le seuil de cette espèce de grande communauté galactique, elle n'y est pas rentrée, mais il y, y, y, y a cette espèce de carotte euh, brandie par justement cette, cette communauté galactique qui dit « mais euh, au bout d'un moment, euh, quand vous serez prêt, on vous, on, on vous accueillera. » Et là, vous serez confronté à l'altérité, euh, là, vous, vous en aurez de l'altérité. Ouais. Et Il y, y a aussi dans… Un autre aspect de ton écriture qui est, qui, qui est intéressant aussi, c'est ce que j'appelle les petites gens. Dans, dans tes romans, tu as quand même beaucoup de, de ce que j'appelle des gens qui ne sont pas des super-héros et qui font l'histoire. Euh, on le voit dans l'humaine. On le voit dans, bah, dans OPEC parce que ce sont des soldats face enfin, à des hommes de troupes, ce pas des commandants, des généraux, des, des gens comme ça, ce c'est pas des grands officiers. Euh, on le voit dans Omal où effectivement il y a des petits, entre guillemets, petits, hein, c'est ce, qu ce que j'appelle des petits gens, c'est en fait c est, c est, quand tu construis tes, ton, tes héros, il y a un aspect humaniste aussi dans, dans l'écriture. C'est pas uniquement de la grande épopée, c'est l'épopée avec du, du contenu humain Oui, bah parce que c'est le, le, monde, le monde que j'explore m'intéresse en fait, tout simplement. Donc, je ne peux pas imaginer d'avoir juste cette écume, cette écume humaine qui serait justement les, les, les, les, les généraux et les décideurs. Voilà, ça, ça ne m'intéresse pas du tout. Mm m'intéresse, c'est de vivre à l'intérieur. Donc, euh, vivre à l'intérieur de l'univers, ça veut dire euh, comment. Euh, moi, je trouve que ça aussi intéressant euh, de euh, voilà comment on mange, comment on mange, euh, comment on comment on va aux toilettes, comment on va au que, comment on travaille, comment on pense euh, l'autre, comment etc. etc. Et là, faut être au niveau de la rue, faut être au niveau, euh, faut être au niveau de, de, de, de là où moi je vis simplement, enfin de de, de là où tout le monde vit. Mais en même temps, c'est ça qui favorise aussi l'immersion c'est dans, le... dans la fiction. C'est aussi de vivre avec tout le monde. Il bon, faut dire aussi que j'ai toujours eu des problèmes avec les super-héros. Jamais... <rire> <rire> ça n'a jamais été mon truc. Et les quelques BD quand j'étais ado qui me sont tombés sous la main, les Strange et compagnie, moi ce qui m'intéressait, ce n'était pas du tout les super-héros, c'était le mec qu qui était dessiné au coin de la rue. C'était ça qui était intéressant, quoi c'est ça qui est intéressant dans, dans le, le début de la série the boys c'est voilà c'est les mecs qui n'ont pas, pas de pouvoir qui sont intéressants en, en, en, enfin pour moi ils sont intéressants mais bon ça c'est perçu oui mais ça donne de la chair à hein, ce que tu écris donc euh... alors je, je, je vais revenir sur mon dada parce que ce, je t'en ai déjà parlé à propos de l'humaine d'ailleurs quand tu as créé cette planète extra un peu étrange qui qui a une oui, végétation qui n'est pas de la végétation parce que c'est une sorte de corail c'est ça c'est ça c'est des arbres comme des coraux et que, comment tu travailles pour imaginer construire ces univers ces mondes ces natures c'est ben déjà en fait c'est une espèce de point de vue c'est à dire que il y a plein d'auteurs qui commencent par les personnages par exemple et qui vont les euh, les immerger dans un monde et, et qui vont les, et le monde va vivre à travers les personnages finalement ou euh, voilà moi pour le coup c'est presque l'inverse c'est à dire que mes personnages sortent du monde lui-même en fait c'est euh, c'est ça la, la, la, la particularité de, et, et c'est pour ça que pour moi c'est c'est très organique de faire vivre un monde et de faire euh, et parce que finalement tout procède de procède des mondes chez moi. Je suis vraiment un créateur de mondes. Du coup, ça m'a un peu, euh, euh, j'ai dû, euh, dû euh, trimer un peu pour faire des personnages qui, qui, qui tenaient la route. Et, euh, oui. Quand on voit mes premiers romans, pff, c euh, c voilà, je ne brillais pas par euh, les qualités de mes personnages. Quoi. Il a fallu que je, que je grandisse un peu à ce niveau-là, que je mature un peu. C'est le cas. ça que tu as maturé, si j'ose dire. Mais du coup, c'est... Euh, donc, euh, je ne sais pas comment dire ça, j'ai un peu de mal à m'exprimer aujourd'hui. Donc, les, les romans que tu as écrits... Aussi, alors, tu m'as dit, on n'en parle pas beaucoup, mais je voudrais quand même en parler un tout petit peu, même si ça ne dure que pas longtemps, c'est euh, tes romans de, de, de fantasy. Oui. Tu, tu, as, tu as écrit des romans de fantasy, tu as écrit euh, une, euh, la fameuse série Horde, qui était quand même euh, une, une fantasy qui tenait la route, qui était classique dans sa facture, mais qui, qui était aussi un très beau roman. Tu t'en éloignes, là, tu es vraiment plus science-fiction, c'est ça Pour quelles ouais, raisons Est-ce que c'est juste une évolution ou... en, bah, ça, en fait, ce sont les avaniers éditoriales, tout simplement. J'aurais pu tout à fait continuer euh, si j'avais eu des éditeurs qui m'avaient qui suivi, tout simplement. En fait. J'avais proposé à Brajlon, à l'époque, de faire une préquelle à, à Word, qu'ils n'ont ils ont pas été intéressés, donc euh, j'ai arrêté. Euh, en fait j'ai deux cycles un cycle qui est euh, les Hordes mmh. et un autre cycle qui est à la est euh, le premier cycle oui. que fait, hein. et, et j'ai commencé vraiment euh, à c'est un cycle que j'ai commencé, j'avais 20 ans, exactement euh, j'ai commencé en même temps que la science-fiction donc euh, je suis autant auteur de fantasy que de science-fiction, même si ma production de SF est largement euh, supérieure quand même euh, numériquement parlant, mais j'ai quand même une quinzaine de romans de, de fantasy mmh. hein. Et donc, le, le, j'ai vraiment deux cycles. Alors pour moi, la fantaisie, elle est vraiment liée au pur plaisir narratif de retrouver des sensations de lecture de, des auteurs que j'ai adorés. En fait, c'est vraiment tout bête, mais, euh, mais euh, voilà, je suis un, vraiment un, un, un gros fan de Jack Vance. Et, et le premier cycle que j'ai fait, euh, donc le cycle d'Alaette, Alaette, c'est évidemment une, un mélange de de Kugel l'astucieux de Jack Vance de du souricier gris de Fritz Leiber du cycle des épées et puis de du ver de Bagdad c'est un mélange de tout ça et, euh, et dans pareil une espèce de d'inventivité permanente où j'essayais vraiment d'avoir une une idée par page euh, à, à l'avance un petit peu avec un côté très baroque voilà de, de dans l'écriture et puis dans et puis dans le dans l'univers un peu orientalisant, euh, voilà, donc euh, je m'étais vraiment, c'était du pur plaisir, vraiment du pur plaisir d'écriture et, et du plaisir d'avoir des, des, des idées fun, des idées marrantes. Voilà, donc ce, ce, ce cycle-là, c'était basé là-dessus, bon, il se trouve que, les, que ça, voilà, j'ai pas eu d'éditeurs qui me, qui me, qui me suivent là-dessus, donc il y a eu quelques romans et puis, euh, et puis des nouvelles. Et puis sur Horde, Horde, c'était un le déclencheur de Horde c'était un... le visionnage d'un OAV enfin de, de dessin animé japonais euh, qui était l'adaptation du manga Berserk de Kentaro Mura et, euh, et ça a été le déclencheur parce qu'en fait c'est un truc que je voulais faire depuis longtemps euh, j'avais lu la, la compagnie noire aussi euh, et euh, dont le premier arc narratif m'avait beaucoup impressionné euh, cette espèce de décalage moral vers le rouge comme ça j'avais trouvé ça euh, hyper intéressant. Et puis, euh, et puis, euh, euh, et puis euh, plusieurs années plus tard, euh, j'ai commencé à voir le, le, le dessin animé euh, Berserk. Et j'ai dit, oh, mais c'est exactement l'histoire que je voulais faire. Et donc, je me suis dit, bon, là, il faut que je l'écrive avant qu'il termine son cycle, <rire> qu'on ne dise pas que j'ai tout pompé le, dessus, parce que ça correspondait tellement à ce que je voulais écrire. Je dis ah, il faut que je fasse mon cycle voilà donc je l'ai fait un peu dans l'urgence pour euh, évacuer ça de ma... Voilà, fallait que je le fasse voilà, peu... et j'ai fait ça avec un immense plaisir aussi un, ça a été un vrai euh... pourtant c'est pas rose hein, mais ça a été un vrai plaisir de lecture d'écriture de, oui parce que c'est de la fantasy, c'est rarement, rarement rose la fantasy. Et ouais et puis euh... c'est euh, les hordes euh, j'assume le côté bas du front euh, complètement mmh. c'est euh, ouais, quand même des têtes de démons qui roulent par terre hein. ouais. <rire> des... <rire> et puis des personnages qui ne sont pas tous très sympathiques ah non ils sont pas tout... ah, non, non ils ne sont pas très sympas oui. <rire> non, est... mais du coup la... est-ce que tu peux dire que la, la science-fiction a un aspect plus enfin plus ouvert quand même c'est le futur c'est parce que la, la fantaisie, on, on, on a des schémas, euh, ça reste quand même des schémas qu'on retrouve euh, même chez les plus grands auteurs. Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord. Je pense mmh. qu'on peut tout à fait innover énormément en fantaisie. Et, et alors, pour le coup, je pense que c'est plutôt dans la nouvelle de fantaisie qu'on va trouver des formes un peu nouvelles. Je me rappelle d'une revue qui s'appelait était où il y avait des textes hyper intéressants dedans. Je pense qu'il y a... Et puis, quand on lit quand Gaiman, hein, on a Gaiman tout, il y a moyen, et, et puis Vance, qui a, qu a quand même... Euh, voilà. Il y a autre chose que, d'un côté, euh, Donjons et Dragons, et, ou euh, Tolkien, et puis de l'autre côté, euh, Conan. Il y, a, il y a autre chose que ça. Et, euh, mais c'est plutôt, peut-être, dans la, dans la nouvelle, qu'on va trouver des formes, des fois, euh, hyper intéressantes. Donc, mais on peut... enfin Voilà, c'est... Je, je, je pense l'histoire l'histoire du genre... A fait qu'il y a une espèce de concentration autour de, de tropes de quelques bouquins qui ont été des succès mondiaux et qui font que voilà, ça a attiré un, un certain nombre de trucs mais je pense qu'il y avait il y avait matière à faire euh, un genre peut-être plus étoffé en termes en termes euh, imaginaires mais qui est quand même pas mal hein. et puis euh, euh, euh, en SF c'est différent d'abord parce que la SF c'est mille genres c'est à dire que euh, c'est un genre qui s'est constitué plus tôt, euh, en tant que genre, euh, sur lequel il y a des... C'est une auberge espagnole plus, davantage, la, la, la, la SF, je trouve. C'est-à-dire que dedans est rangé sous l'étiquette le, sous le, sous SF, de l'Uchronie, du Space Hop, de l'Anticipation, euh, Art, Art Science, des qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, en fait. Euh, si ce n'est l'hypothèse, si ce n'est que ce sont des romans d'hypothèse. Mais... Euh... Par contre, là où moi, je, je, je trouve qu'il y a un point commun qui est fort, c'est la création de monde. C'est que dans un cas comme dans l'autre, on peut créer des mondes. Et on peut créer des manières de, de, de manière, en termes créatifs, de manière assez similaire. J'ai créé mes mondes de, de, de vesrine dans le cas d'Alette, ou de, je ne sais plus comment il s'appelle, dans le cas de Horde, enfin, cette, cette terre parallèle, euh, de la... De la de la même manière quasiment que je crée mes, mes mondes dans de de space opéra. avec des espèces qui fonctionnent qui fonctionnent indépendamment de l'histoire etc., etc oui c'est intéressant comme comme effectivement comme rapprochement parce que on a l'impression que le, la fantaisie effectivement est, est plus plus dans un carcan que la science-fiction qui permet davantage de d'imaginer si je peux dire mais en fait euh, tu dis que non ça c'est un peu des démarches similaires similaires pour la création de monde et, euh, euh, et encore en fait d'ailleurs c'est une partie de la fantaisie c'est la partie mmh. justement qui se passe euh, sur des mondes inventés etc mais il y a toute une partie de la fantaisie qui, qui s'est historicisée euh, on va dire en, en, en prenant des pans de l'histoire humaine en les intégrant en faisant des ponts euh, extrêmement forts euh, à la Harry Potter à, à, à, avec notre monde à nous et ça reste de la, de la fantaisie, pourtant. Donc, euh, il y a... Euh, oui, non, non, la, la, la fantaisie, elle est, elle est très diverse depuis, euh, depuis longtemps, quand même. Mais c'est vrai que je viens d'un monde de boomers où, euh, où la fantaisie, elle s'était elle cantonnée, et il y avait des des, des, des normes euh, Voilà, euh, Tolkien, c'était énorme, et puis euh, Conan, c'était énorme, et, et, et, et il n'y avait pas grand-chose en dehors. Enfin, c'était difficile d'exister en dehors de ça. C'est vrai, à une époque. Enfin, ça fait longtemps que c'est révolu, je pense. Oui, c'est vrai que question univers, on a, on a quand même des écrivains qui, ont, qui en ont inventé de, de, plus, de plus originaux, de plus ouverts sur, bah, différents, sur les cultures, oui, différents, Exactement. sur euh, d'autres relations à, à la nature, au, parce il y a cet aspect dans la fantaisie qui y a la place de la nature qu'on trouve peut-être un peu moins dans, encore que ça dépend. Euh, c'est sûr que quand euh, on raconte l'histoire d'un vaisseau spatial, euh, <rire> c'est une carlingue dans le vide. <rire> en gros, et... Ah, mais On aurait tort de négliger euh, les carlingues dans le vide en termes de nature. c'est euh, Les croisières, croisières sans escale de Aldis, Là, vous, a, vous allez en avoir de la nature et pourtant c'est dans un vaisseau génération, euh, une carlingue dans le vide. <rire> Donc, on peut tout faire en SF, c'est ça qui est extraordinaire. Euh, voilà, voilà. Bah, écoutez, on, a, on a un peu fait le, un petit tour. Est-ce que ce que, que j'aurais bien aimé, c'est ces parler maintenant Est-ce qu'il est qu y a des projets Qu'est-ce euh, qui, qu qu'il y a comme carnet en ce moment sur euh, la table Carnet en ce moment, eh ben, je suis en train de, de faire. Un, une, je prépare une série en fait, de livres, euh, plutôt un côté serial, on va dire avec un personnage qui est une, une médecin-légiste qui, euh, qui exerce dans une ville qui a été isolée du reste de la Terre, mais ouverte sur le reste de l'univers. Mmh. Et il y a des aliens partout dans la ville et, euh, qui déambulent. Quoi. Euh, et cette ville, elle sert de test pour l'humanité, pour savoir si elle peut... Euh, euh, intégrer, encore une fois, c'est encore une histoire d'une de, de, sorte de grande confédération galactique. Et pour éviter un scénario à la pointe chaude où, euh, où les aliens débarquent et puis c'est le bordel partout, là, pour éviter ça, il y a une sorte de ville test. Et pendant 20 ans, on va voir si la ville, elle est, et les habitants, qui sont, c'est volontaire, hein, c'est une ville qui est volontaire, mais pour voir si les habitants sont aptes à vivre, à côtoyer des aliens au quotidien et autres. Donc, évidemment, tout le monde a intérêt à ce que ça réussisse comme, comme test. Et donc, quand il y a un crime qui implique un alien, que ce soit en victime ou en éventuel suspect, il faut que l'affaire soit vraiment résolue le plus vite possible pour ne pas faire échouer ce test. Et à la tête du département de médecine légale, il y a ce médecin qui a une appétence particulière, elle a une espèce d'instinct pour trouver comment fonctionne un corps alien. Voilà. Donc ça va être ces euh, voilà, aventures euh, et ces voilà Donc ça va être des enquêtes, euh, mais tout se passe dans la Morne. Voilà. C'est la, la caractéristique. Un, un peu comme mon, mon modèle euh, et mon, qui, un, parce que c'est un roman qui m'a beaucoup marqué, c'était Necropolis de Lieberman, qui est un, un des romans euh, génésiques de cette, euh, de ce, des séries policières modernes finalement qui sont très documentées. Donc je suis dans la documentation euh, de médecine légale jusqu'au coup sur les aliens Alors, les aliens euh, pas les aliens mais la médecine égale. La la dont, dont voilà la façon dont on les découpe ah oui ça c'est peut-être pas c'est peut-être un peu ça donne pas de cauchemar non ben, euh, non non non, euh, euh, non non non mais par contre j'essaie de me mettre dans la dans la peau d'une euh, l'intéressant du roman pour moi en tant qu'écrivain c'est de me mettre dans la peau d'une médecin légiste qui ne pense pas tout à fait comme un humain ordinaire et qui a cette espèce d elle sent intuitivement comment fonctionne la physiologie d'un corps in... qui est mort enfin, elle ne le sait pas toujours hein, d'ailleurs parce qu'il faut déjà établir le fait que ce soit mort, alors déjà c'est pas évident à déterminer un alien vivant euh, mort c'est encore plus compliqué donc déterminer sur un alien qui ne fonctionne plus on va dire euh, comment il fonctionnait quand il était vivant voilà, là, c'est là où ça peut être. Et, mais en fait, c'est un tremplin imaginaire énorme parce que c'est, ça met à l'épreuve la, la, la, physique, la biochimie, etc., etc. De, de, de corps aliens qui visitent la Terre, mais qui viennent de biosphères qui sont pas du tout, euh, des fois à peine compatibles avec la nôtre en termes de pression, en termes de, en termes de, de mélange gazeux, en termes de, voilà, etc., etc. Donc. Je peux jouer sur tous les paramètres. Donc, c'est très, très euh, fertile. En termes imaginaires, c'est très, très fertile euh, de jouer sur la biochimie, la physique, euh, des, des tas de choses. Et, et, et, c et du coup, c tout ce que Donc tu. Donc, ça, as... c'est un roman euh, que je vais écrire à la fin de l'année. Il va y avoir une sortie d'un livre chez Parallax la collection, euh, la collection de Roland Lehouc euh, euh, au Bélial qui va sortir qui s'appelle La vie alien et qui est un recueil d'articles sur comment fabriquer son alien quoi, en gros. donc, voilà, donc euh, ben j'ai voilà, traduit dedans deux articles et j'ai fait un article inédit qui est la, le, le, le complément des deux premiers articles voilà, qui sont des articles américains, l'un qui date des années 50 et l'autre des années 70, et qui euh, décrit comment, euh, voilà, comment, on comment on fabriquait des, des, des, des aliens euh, à une certaine époque, et comment on les fabrique maintenant. Ça, c'est mon apport. Ouais. En littérature. Hein. <rire> en littérature. Ah oui, ah oui bien sûr. <rire> Et en fait, en écoutant à tout ce que, tout ce que tu as écrit en science-fiction depuis des années maintenant, est-ce que c'est une, est une culture personnelle ou est-ce qu'il faut à chaque fois que tu refasses des recherches Est-ce que tu as, as l'impression d'être porté par, par tout ce que tu as écrit, donc appris, cherché euh, Non, il faut que... Tu... Il faut que euh, non, c'est jamais suffisant jamais suffisant il faut, toujours, il faut toujours essayer de trouver mais, mais parce que la recherche elle-même elle est féconde en imagination donc en fait ce j'y vais autant pour, pour trouver du savoir que pour trouver euh, des, des matériaux de base que je vais pouvoir recombiner pour faire, euh, ma, pour, pour faire ma, ma propre popote imaginaire. c'est vraiment ça du coup, c'est plusieurs. C'est plusieurs. Euh, c'est une série en fait, comme euh, comme une série policière. Euh, Alors la série, euh, la série euh, de sur sur, ma, sur mon médecin légiste, oui. Mmh. A priori, donc. Euh, du coup, sauf, ça va prendre. Sauf sauf, euh, sauf si je pense que j'ai tout dit dans le premier volume. À ce moment-là, il n'y aura pas de. de... Mais c'est conçu comme. Euh, bah, c'est l'idéal pour faire une série. Ouais. Mais du coup. Tu pourras écrire autre chose ou tu vas être là-dedans pendant 3, 4, euh, 5 ans Ah, je ne sais pas du tout. C'est aussi en fonction de, de, de, de, de l'inspiration. Oui, oui, non, j'ai d'autres projets. J'ai d'autres projets de space opéra. Voilà, ben. Donc on va attendre le légiste, la médecin légiste. On va pas avoir Donc, un petit moment parce qu'il n'est pas écrit encore. De temps qu'il soit écrit, accepté et publié, il faut compter deux ans, je pense. Deux ans. Oh, C'est raisonnable. C'est raisonnable. C'est raisonnable. Pendant ce temps, on a d'autres choses à lire. <rire> Entre autres, il y a, euh, il y a le, le livre là, des temps ultra modernes. C'est voilà, mon, mon, mon dernier. C'est enfin, le dernier, dernier roman qui vient de sortir, donc là c'est plutôt, on est plutôt dans le steampunk, c'est ça Complètement, c'est euh, un peu plus tardivement que ce qu'on appelle steampunk, euh, puisque là ça se passe en 1924, donc il y a déjà des moteurs à essence, Il y a déjà, là, on, est, on est dans, dans ce qu'on appelle euh, le, le ray c'est-à-dire la, la, la radioactivité punk, ce qui correspond assez bien parce qu'il y a un matériau qui est radioactif, et c'est par la radioactivité... Euh, qu'on a l'antigravité la, la, qui, qui est à la base de, de, de, du roman en tant que, ah, tant que... ben, on ne va pas en dire plus parce qu'il faut le lire <rire> mais du coup c'est un roman effectivement qui, qui vient de sortir il y a OPEX aussi qui, qui par contre est chez le Bélial donc par contre euh, oui, j'avais dit albin Michel Donc, euh, Imaginaire. c'est les, les temps ultra modernes OPEX c'est le Bélial et, et et le reste donc serait chez qui cette, ah ben, si oui. elle voit le jour, c'est pas encore fait, d'accord. Et tu as dit que tu traduisais des articles scientifiques, alors Oui, j'ai traduit deux articles sur, euh, qui étaient euh, qui étaient dans Galaxy, donc dans une revue de science-fiction, mais qui était, en fait euh, Willy Ley, donc pour la, pour le premier euh, auteur que j'ai, enfin, le, le premier article qui date des années 50, c'était un Willy Ley, c'était un scientifique allemand qui avait fui euh, l'Allemagne nazie d'ailleurs, et qui dans les années 50, c'était un des grands promoteurs de la, de la course à l'espace. Et, euh, et, et il faisait des, des articles de vulgarisation scientifique dans Galaxy. C'était un peu le Roland le Hook euh, pour Bifrost, l'équivalent. Voilà. Et puis, euh, et il a écrit un promis, plusieurs articles d'ailleurs, mais un article qui est un peu fondateur pour moi, sur comment euh, on fabrique euh, des aliens dans la science-fiction et en quoi c'est scientifique ou pas, voilà, dans quelle mesure on peut faire du réalisme dans la création de vie extraterrestre dans les années 50. Hein. Oui, oui, et puis après, il y a eu un, un autre euh, scientifique, mais lui par contre, un, un, un authentique auteur de SF, de Art Science, qui s'appelle Al Clément, excellent auteur, euh, je recommande Question de poids, c'est un grand, grand bouquin, euh, et euh, qui a fait un article, lui, euh, qui était un peu la continuation, euh, une vision pareil très très, très très scientifique de comment, euh, comment faire du réalisme dans la création de, de alors pour l'époque hein, des années 70 mais c'est très complet et c'est encore bluffant aujourd'hui et puis euh, et voilà et moi j'ai ajouté un troisième article pour revenir un peu en faire une trinité d'articles comme ça pour avoir un regard contemporain là-dessus Il y a une petite coupure. Bon. Donc le troisième article, qu'est-ce que c'est Alors euh, le troisième article, c'est euh, un article que j'ai écrit qui, qui fait, le, qui fait le, le, le, dernier, euh, le dernier point de, la tri, de cette trinité d'articles ah, pour avoir un regard contemporain sur euh, justement sur, euh, sur la, la, la création d'alien. ils sont tous d'un galaxie Non. Euh... Le premier article, oui, mais là, il, mon article est inédit. Ah, d'accord. Voilà, ben, on va s'arrêter là, parce que je crois que des choses à faire. <rire> Merci beaucoup de, de, de, ce, de ce temps d'échange, c'est toujours très bien. agréable de discuter avec un auteur qui explique si bien ce <rire> que son travail. Donc je, me re, je redis donc, OPEX qui est Obélial, donc c'est la collection Une heure lumière, c'est un, une novella très, enfin, sur un aspect intéressant, donc L'humanité qui est amenée à participer à quelque chose qu'elle ne maîtrise pas, mais qui finalement peut-être lui ouvrira une route vers le, le, le, la galaxie. Et puis, euh, puis euh, très différent dans, le, dans, un autre, dans un autre cadre qui est les temps ultramodernes. Euh, que je n'ai pas encore eu le plaisir de lire, euh, chez Albin Michel, euh, qui est sorti euh, très très récemment. Il vient de sortir euh, en août, je pense, ou… En janvier. Ah, en janvier, déjà. Au, au début de l'année. Ah oui, alors ça fait un moment qu'il est, qu est sorti. Voilà, ben, je, je remercie beaucoup <rire> Laurent Généfort de ce moment qu'il nous a donné. J'espère je qu'on aura l'occasion de se voir encore euh, bah, dans des salons, ou <rire> en tout cas sur un livre. Dispose utopial aux prochaines utopiales. D'accord, euh, si bah... tu y es. Euh, je ne sais pas encore si je pourrais y être cette année, mais je ferai en <rire> sorte d'y être si c'est possible, parce qu'en fait, je ça n'a rien à voir, mais je déménage, donc euh, c'est la période où je serai euh, entre Nice et Grenoble, <rire> voilà. Donc, euh, en tout cas. Euh... Il y a toujours les livres à lire hein, et c'est vrai que c'est un, un bon moment qu'on vient de passer. Merci beaucoup Laurent et puis euh, à bientôt. Bah merci, merci à toi. Merci, au revoir. Au revoir.